Monsieur le Président, chers collègues, comme chaque année, vous avez eu à établir un budget en prenant en compte une énième baisse des dotations et quelques autres réformes ayant eu un impact sur les recettes de la région. Vous nous présentez un budget avec des dépenses et une dette en augmentation. Concernant les recettes fiscales, cette année sera marquée par l'alourdissement final du prix du certificat d'immatriculation pour les Alsaciens et les Champardonnay dans le cadre de l'harmonisation mise en place suite à la fusion de nos anciennes régions. Vous regrettez cependant que les nouvelles ressources attribuées à la région n'aient pas été suivies de la possibilité pour cette dernière d'en moduler le tout. Nous le comprenons. Vous vouliez plus de liberté, de souplesse, donc plus d'indépendance vis-à-vis de l'État. Si nous dénonçons le manque de lisibilité et d'inquiétude que génèrent les baisses de dotations collectivités, nous ne partageons pas en revanche le désir de les voir gagner en autonomie et devenir petit à petit des landeurs. Par ailleurs, tout en dénonçant l'impossibilité pour la région de modifier le taux de ces nouvelles recettes, vous indiquez à plusieurs reprises que la taxe sur les certificats d'immatriculation est la seule dont le taux peut encore être modifié par la région. La part grenelle de la TICPE est à des gens au taux maximum. On peut donc légitimement se poser la question de savoir si vous ne comptez pas prévoir une augmentation de ce nouveau tarif harmonisé ce qui ajouterait à l'injustice fiscale qui subissent déjà nos concitoyens. Injustice qui, entre autres, comme vous le savez, est au cœur du débat et des tensions qui existent depuis des mois. Je vous remercie.